Il existe un outil méthodologique qui permet de mieux comprendre la pérennisation. Il s'appelle OIS, c'est-à-dire Open Archival Information System, ou en français, Système ouvert d'archivage d'informations. Ce modèle a été conçu au départ par des acteurs du domaine spatial. Il a été généralisé et est devenu une norme ISO. Ce modèle organise la pérennisation en six composantes fonctionnelles distinctes. L'entité entrée, qui génère la réception des paquets d'informations à verser dans l'archive et les transmet au stockage. L'entité stockage, qui stocke et assure la sauvegarde des paquets d'informations archivés. L'entité gestion des données, qui met à disposition toutes les informations utiles au fonctionnement de l'archive, comme par exemple la volumétrie, l'âge des informations, leur format, leurs droits associés. L'entité administration, qui pilote et assure la coordination du système. L'entité planification de la pérennisation, qui assure une veille technologique sur l'archive. Elle émet des recommandations en vue de procéder à des évolutions nécessaires et met en place des stratégies, comme par exemple la recopie de supports ou la migration de formats, pour prévenir l'obsolescence technologique. Enfin, l'entité accès qui regroupe tous les services qui sont en interface directe avec les utilisateurs, elle restitue et communique les objets archivés aux utilisateurs. Ce modèle définit aussi les différents acteurs et les échanges d'informations. Avant l'archivage, les producteurs qui fournissent les objets archivés travaillent sur des objets numériques formant les SIP. Une fois archivés, ils deviennent les AIP, enfin les utilisateurs, organismes ou personnes, ont accès aux objets archivés qui sont mis à leur disposition sous forme de DIP.